Hello! T'es en 4 et tu te poses déjà des questions sur ton avenir? Sache que c'est super et qu’on est là pour t’aider. Nous avons créé cette série de petites vidéos pour toi pour que tu puisses enfin tout comprendre sur ton année de 3 et tes possibilités après. Et oui, comme tu le sais sûrement, la troisième achève ton passage au collège et c'est un moment très important de ta vie puisque tu vas faire des choix, alors écoute bien. Durant ton année de 3, tu auras trois choses à gérer. D'une part, ton orientation. Et c'est sans doute la chose la plus importante de cette année, puisque c'est le premier palier d'orientation de ta scolarité, et c'est pourquoi, dès le premier trimestre, tu commenceras à réfléchir à ta poursuite d'études. Au deuxième trimestre, tu devras déjà faire part à tes professeurs de tes choix provisoires d'orientation, et c'est seulement au troisième trimestre que tu formuleras des vœux définitifs qui seront examinés en conseil de classe. Attention, ce n'est pas parce que tu as classé tes vœux que tu auras forcément ton vœu numéro 1. Meilleur sera ton dossier, plus grandes seront tes chances d'être acceptées dans l'établissement de ton choix. Deuxième chose super importante dans ton année de troisième, ton stage. C'est l'occasion pour toi de découvrir concrètement le monde du travail, de réfléchir à tes envies de métier et peut-être de te rendre compte que ça te plaît vraiment ou pas. Tu devras donc effectuer 5 jours d'observation au sein d'une entreprise, qu'il s'agit d'un établissement privé ou public, à toi de choisir. Bien souvent, tu devras rédiger ta première lettre de motivation, voir ton premier CV et si le stage est noté, ton premier rapport de stage. Là encore, c'est une découverte, mais pas de panique, on sera là pour t'aider. Enfin, l'épreuve finale de cette année chargée, le brevet. Comme tu le sais déjà, le diplôme national du brevet, ou DNB pour les intimes, vient clore tes 4 années de collège. C'est aussi ton premier examen officiel, dont l'obtention se fonde pour la moitié sur tes notes obtenues tout au long de l'année, alors n'hésite surtout pas à bosser dès septembre, mais aussi sur les résultats obtenus lors de ces 2 jours d'épreuve officielles qui se déroulent en juin. Justement, sur quoi seras-tu évalué a l'écrit, tu passeras une épreuve de français, une épreuve de maths, mais aussi d'histoire JOMC. A l'oral, il s'agira de présenter un projet mené au cours d'activités en classe. Pas de panique, si tu t'investis tout au long de l'année, tu seras au en juin. Et c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur ton orientation après la troisième, n'hésite pas à cliquer sur les autres vidéos de la série.